Lorsqu'on est trader professionnel ou qu'on envisage de le devenir donc de gagner régulièrement plusieurs milliers d'euros par mois, on ne fait pas de prédiction, on ne cherche pas à savoir ce que va faire le marché, on se focalise sur ce que fait le marché. Donc, par exemple lorsque vous utilisez la technique du market profile donc sur le DAX par exemple, vous observez ce qu'a fait le marché entre 8h et 9h. Donc vous voyez le nombre de tics qu'a fait le marché et en fonction de cela, donc c'est réellement du concret, après 9h vous avez déjà une bonne idée de la probabilité de ce que va faire le marché dans la journée. Mais on ne va pas se dire, euh, par exemple, le vendredi soir, ⁇ Ah, je pense que lundi matin, le marché va monter de autant de, de points, autant de tics, ou bien il va descendre. ⁇ Non, ça, c'est à oublier complètement. Donc, on ne fait aucune prédiction. Même si on est dans un marché haussier, on doit analyser ce qui réellement se passe au moment où on va trader, quelques minutes avant euh, qu'on va trader. Et en fonction de cela, on a une bonne probabilité de savoir si le marché va monter ou si le marché va descendre. Donc, il ne faut pas vous focaliser euh, sur le fait d'essayer de, de regarder euh, qu'est-ce que telle personne pense, quelle autre personne pense. Non, parce que quel que soit le marché, vous savez déjà que il y a toujours des corrections de marché. Même si on est dans une tendance haussière vous pouvez avoir des corrections de plusieurs centaines de points et si vous n'êtes pas dans le bon sens et eh bien ça, va, ça peut vous coûter très cher, vous pouvez perdre beaucoup. Donc ce qui importe c'est de savoir dans quel sens euh, va le marché au moment où vous vous positionnez. Donc si le, le lundi matin par exemple vous décidez de, de trader eh bien vous regardez ce qui se passe entre 8h et 9h si vous voyez que le marché euh, a ouvert ici et qu'il est descendu par exemple de 20 ticks eh bien vous savez surtout avec le Market Profile que vous avez une probabilité que le marché va continuer dans ce sens-là, par exemple de x, x points. Donc vous avez une bonne probabilité, vous savez également que le marché va peut-être faire, euh, plusieurs mouvements dans la journée comme cela et c'est en fonction de ça que vous allez prendre des trades à l'achat et à la vente mais vous n'allez pas chercher euh, dans une boule de cristal euh, à savoir euh, ce que va faire le marché euh, deux trois jours avant donc ça non ça c'est pas une attitude professionnelle donc vous devez vous focaliser sur du concret sur du réel et pas sur des probabilités euh, on ne regarde pas dans le mar de café le matin ce que va faire le marché. Donc ça c'est tout, euh, tout à fait exclu. J'ai parfois des personnes qui… j'ai encore une personne qui m'a demandé récemment « Tiens, euh, qu'est-ce que tu penses que le marché va faire euh, la semaine prochaine Qu'est-ce que l'euro dollar va faire la semaine prochaine ?» Je ne réponds pas à ça, je suis incapable de, de répondre et je, je, je ne pense pas qu'une personne sérieuse peut répondre à, à cela. Donc vous avez vu vous-même euh, si vous connaissez un petit peu le trading ce que fait le marché. Maintenant il y a des gens qui sont en train de, de prédire que le marché va, va, va s'écrouler, que le marché va descendre, ben, tant mieux s'il descend. Moi je sais que je, je me positionnerai de manière préférentielle à la baisse si réellement on a une forte baisse du marché pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines mais ça ne va rien changer. Euh, sur ma manière de trader à savoir que tous les matins j'analyserai le marché et je re regarderai ce que fait le marché. Si la tendance générale est de, de, la, de faire une baisse et eh bien je me positionnerai probablement plus souvent à la baisse mais euh, il y aura forcément des corrections et il y aura des moments où ce sera plus intéressant de se positionner à l'achat qu'à la baisse. Moi, je fais du scalping ou un peu de day trading donc mes positions, elles durent quelques secondes ou quelques minutes, ou parfois quelques heures, mais euh, ça m'importe plus de savoir si pendant un mois, le marché va descendre, parce qu'une personne qui va se positionner à la baisse, faire euh, du swing trading, ben elle va avoir toujours l'angoisse de savoir si le marché ne va pas euh, se reprendre dans le sens inverse de sa position. Donc ça moi j'exclus le trading de cette manière-là et euh, vous aurez de bien meilleurs résultats si vous vous contentez de faire des, des trades à court terme. Donc que ce soit le DAX, le Bunt ou des marchés euh, comme cela qui ont quand même une bonne volatilité, une forte volatilité pour le, pour le DAX et eh bien on se contente de prendre 4-5 ticks euh, par trade. Donc si vous avez euh, par exemple, euh, vous prenez le le mini DAX à 5 euros le point, le tick. et eh bien si vous faites 5 ticks, vous avez 25, 25 euros de gain. donc et 5 ticks, ça prend parfois 2-3 secondes. Donc vous voyez un petit peu comment, comment moi je trade et comment les traders professionnels trade. Si vous prenez le, le DAX à, à 10 euros le point et eh bien 10 ticks, vous avez, vous, avez vous avez 100 euros directement de gain. donc ça va très très vite. Et peu importe de savoir 2-3 jours avant si le marché va monter ou descendre. Dans la journée il peut très bien descendre de 200 points et remonter à un moment donné dans la, dans la journée. Donc ça ne sert à rien de faire des prévisions à long terme si vous voulez vraiment être un, un trader professionnel et trader de manière efficace. Donc vous pouvez très bien avoir donc au total sur votre journée un mouvement par exemple de 100 ticks mais ça va se faire en plusieurs fois. Donc il peut très bien descendre de 50 ticks, remonter puis redescendre encore ici puis remonter et donc vous allez en fonction de votre manière de trader, vous allez profiter de ça si vous faites du scalping de manière à gagner plusieurs fois sur des mouvements soit à l'achat soit à la vente ou bien si vous voyez que la tendance générale est fortement à la baisse et eh bien vous ne prendrez que les trades baissiers. Ça vous pouvez le faire ou à l'inverse si le mouvement est à la hausse vous vous contenterez de prendre des trades à la hausse parce que vous pouvez très bien avoir tout d'un coup le, le marché qui part très fort et à ce moment-là il vaut mieux se positionner à l'achat, privilégier les trades à l'achat plutôt que de vous positionner à contre-tendance. Tout dépend également de votre niveau de, de compétence et si vous tradez depuis longtemps ou pas si vous êtes prêt à prendre plus ou moins de risques, mais tout ça c'est une question également de money management, de risk management, tout ça on l'apprend dans mes formations pour arriver à gérer correctement cette rate, correctement son risque pour ne pas prendre des, des pertes importantes et essayer d'arriver tous les jours à avoir une journée gagnante ou une journée avec une très faible perte, mais avoir au cours du mois au moins 80% de, de journées gagnantes. C'est comme ça que vous arriverez à gagner des milliers d'euros euh, tous les mois sur, sur les marchés et de devenir réellement un trader gagnant. Donc, inutile de regarder les, les prévisions de certains gourous euh, ou analystes pseudo-analystes qui vous disent euh, le marché va descendre, le marché va chuter. Sauf si vous voulez investir euh, à très long terme, vous pouvez tenter, mais euh, je préfère moi faire mes, analyses, mes propres analyses, avoir mes propres convictions que de me fier à des gens dont je ne suis pas sûr qu'ils sont compétents pour conseiller. Donc il vaut mieux que vous suiviez vous-même des formations et que vous ne dépendiez pas d'autres personnes. Donc à ce moment-là c'est comme, comme les signaux de trading. Bon si vous vous contentez de, de suivre des signaux de trading sans savoir exactement pourquoi un signal de trading vous a été donné, ça ne vous avancera pas beaucoup, vous serez dépendant de la personne qui vous donne un signal de trading et vous ne deviendrez jamais un trader professionnel de cette manière-là. Donc il est très important de savoir vous-même prendre vos décisions en fonction d'éléments concrets et ces éléments concrets c'est bien sûr en fonction d'une méthode que vous utilisez avec un bon money management. Donc ne pas prendre des positions trop grandes si vous n'avez pas un trop grand capital et arriver à faire de préférence des trades courts donc qui durent quelques secondes ou quelques minutes maximum. Coupez votre position, là vous êtes relax, vous ne prenez plus aucun risque et coupez toutes vos positions en fin de journée. Et vous aurez en fin de journée quelques centaines d'euros tous les jours. Ce, ce sera largement suffisant pour arriver à la fin du mois à gagner quelques milliers d'euros. Donc pas de prévision à long terme, on est sur du concret. Chaque matin on va faire une analyse de, du marché par exemple entre 8h et 9h et en fonction de ça et eh bien vous euh, traderez la journée pendant, pendant une heure ou deux, c'est plus que suffisant si vous voulez avoir des bons résultats. Et lorsque vous aurez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé par exemple de 200 ou 300 euros par jour au début de, de votre trading et eh bien à ce moment-là vous arrêtez, vous avez terminé votre journée de trading et vous reprendrez le lendemain matin. Le lendemain matin le marché euh, démarrera à un autre niveau peut-être ou se retrouvera dans, dans la même zone ici et en fonction de ce qu'il aura fait en début de journée, surtout si vous suivez donc les techniques de market profile, vous aurez une très bonne probabilité de ce que va faire le marché. Vous pourrez prendre des trades courts avec des gains proportionnels bien sûr à votre capital mais qui vous donneront un taux de réussite élevé. Donc c'est ce que je vous conseille, ne suivez pas les gourous, ne, ne perdez pas votre temps à essayer de gagner de l'argent en bourse en, en écoutant ce que disent les autres. Suivez plutôt vous-même votre conviction une fois que vous avez acquis une bonne méthode et avec ça vous arriverez à devenir réellement un trader gagnant. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. à très bientôt, au revoir.